Non, être... Ok, Je vais actualiser. Euh, non, on va. Et du coup, pendant, le... pendant que ça défile, c'est comme ça à l'écran. De toute on va avoir un retour en direct. Fait. J'attends mmh. okay. que vous me donniez le signal. Oh, ouais. Ok, Michel, vous avez pu surfer. Voilà, et là, c'est bon. Euh, bonjour à tous, euh, bienvenue à cette euh, eh bien, conférence virtuelle et euh, à ces journées portes ouvertes, à ces journées portes ouvertes euh, virtuelles euh, dans un contexte euh, un petit peu particulier, euh, euh, comme vous le savez tous. tous euh, voilà, c'est une première euh, pour notre université et pour euh, les autres établissements, je pense. Mais euh, eh bien, euh, nous réjouissons de vous accueillir dans ce contexte pour euh, cette euh, eh première prise de contact euh, qui précédera eh d'autres prises de contact potentiellement sur notre campus euh, un peu plus tard dans l'année. Alors, les présentations, euh, euh, je suis accompagné d'une de nos étudiantes euh, en deuxième année, euh, Jade Seki, qui nous parlera eh bien, euh, un petit peu plus tard, euh, lorsque moi-même j'aurai fini de faire une présentation un petit peu générale, euh, que j'espère euh, euh, suffisamment eh bien, euh, détaillée, mais <rire> courte euh, également pour qu'il y ait du temps eh bien, pour euh, les, les questions et les échanges. Moi-même, je suis Michel Terrasselle, directeur de la faculté de droit et doyen euh, du... Euh, euh, faculté facultaire, sciences juridiques, politiques et sociales. dois de mon masque C'est ça. <rire> Merci. Euh, alors, donc, euh, je vais vous parler euh, des études de droit un peu en général, et puis euh, particulièrement chez nous, euh, et également euh, et bien des débouchés euh, euh, dans, dans les métiers du droit, puisque ben, les études de droit préparent logiquement euh, à exercer des, des métiers dans, euh, dans, dans ce domaine, dans cette discipline qui est, je vais vous voir, très vaste, euh, euh, au-delà des, des, des domaines que l'on a habituellement à l'esprit. La présentation euh, que je vais faire, on va revenir sur un certain nombre de points que vous voyez euh, à l'écran, euh, sur nos spécificités euh, à l'UCLI, euh, qui sont assez nombreuses, et puis, euh, bien sûr, euh, notre projet, euh, projet facultaire euh, qui est centré sur euh, l'apprentissage et le bon apprentissage euh, de, euh, de la matière par nos étudiants. Alors, euh, En ce qui concerne nos formations euh, euh, et celles qui euh, vous intéressent euh, je pense prioritairement euh, pour les élèves euh, dans, en lycée et notamment en terminale, en terminale eh bien, euh, la licence de droit et évidemment le, le diplôme euh, principal de premier cycle euh, euh, que nous proposons, avec d'autres euh, formations que je vais évoquer. Notre licence de droit est délivrée euh, sur la base d'une convention avec l'université de Lyon 2, et donc vous obtenez au terme des trois ans, si tout se passe bien, et euh, bien euh, un diplôme officiel, un diplôme d'état, qui vous permet euh, notamment de poursuivre en master, euh, mais également <coughs> de bien euh, d'intégrer un certain nombre de, de professions et plus fréquemment de passer euh, quelques concours. Ensuite, euh, toujours pour les primo-entrants, donc post-bac, euh, une de nos spécificités est un double diplôme euh, franco-irlandais, euh, proposé euh, en partenariat avec euh, notre partenaire irlandais Maynooth University. Je vais vous parler dans quelques instants. Euh, deux ans euh, d'études se passent à Lyon, donc euh, dans les cours classiques normaux de la licence de droit. Euh, avec des cours complémentaires en anglais, notamment et euh, principalement tournés vers le, le droit de criminalité, le droit anglo-américain. Et la troisième année, <coughs> se déroule en Irlande intégralement pour eh bien, euh, compléter cette formation et obtenir à voilà, l'issue des trois ans, donc non seulement la licence de droit, mais également euh, le diplôme irlandais équivalent qui est un Bachelor of Nursing, j'en reparlerai dans quelques, quelques instants. Euh, une nouveauté pour la prochaine rentrée euh, de septembre 2021, c'est un double diplôme comparable à celui que je viens d'évoquer, euh, mais cette fois avec notre partenaire londonien, la City University London Law School, euh, donc, euh, à Londres, au cœur de, de la City. Euh, euh, le concept est le même, deux ans à Lyon avec euh, les cours de droit français, la licence euh, et des cours complémentaires. Euh, de droit anglais, enseignant anglais, et une troisième année, également à Londres. Euh, petite précision pour cette formation, euh, euh, compte tenu de sa, euh, son caractère récent, euh, elle ne figure pas euh, en tant que telle dans Donc, si vous êtes intéressé, il faut postuler pour la licence de droit classique et en mentionnant donc, votre projet de formation motivé, l'intérêt euh, pour ce diplôme. Donc, une fois que vous obtenez ces diplômes, enfin de la licence de droit à titre principal, bien, vous pouvez poursuivre votre formation et en pratique, c'est ce qui se passe en master à l'IBI ou bien dans une autre faculté en France ou à l'étranger, comme c'est le cas chaque année pour un certain nombre de nos étudiants. Donc, les masters que je viens d'évoquer, euh, à l'UCLI, euh, les étudiants ont la possibilité de, de, de suivre un master en droit privé avec une, une spécificité droit de l'enfant et des personnes générales, mais c'est un master mention droit privé. Nous avons un master euh, mention droit des affaires, parcours droit international et des affaires, euh, délivré, euh, dont les cours sont euh, délivrés exclusivement en anglais, et euh, là aussi en convention avec euh, l'Université Lyon 2, euh, L'Institut des droits de l'homme euh, de, de l'UCLI euh, dispose également d'un master en droit international et européen, euh, délivré en convention avec l'université Grenoble-Alpes. Euh, donc, euh, avec cette offre, euh, plus un master euh, Digital Law and Data Management euh, en convention en coopération avec notre business school de l'ESDES, eh il y a une offre qui est euh, euh, relativement étoffée et qui Probablement sera plus étoffé lorsque vous-même eh vous finirez votre licence. Euh, une de nos euh, spécificités également du CLI, c'est que nous proposons aux étudiants et étudiantes qui le souhaitent de suivre dès le début de leur licence un parcours complémentaire. Pour commencer à se spécialiser, Donc, il s'agit habituellement d'une vingtaine d'heures en plus euh, chaque semestre pour ne pas surcharger euh, euh, et bien, à l'essai votre formation. Donc, vous voyez la liste euh, de ces diplômes, euh, en commençant par le deuxième le diplôme ministère droit et sciences po, Uh, diplôme ministère Crime Noble, diplôme ministère État civil, diplôme ministère droit de et du développement durable, World Foreign Policy, un nouveau venu pour la rentrée prochaine criminologie. Et le dernier et le premier, donc préparation euh, au concours administratif et diplôme ministère juridique digitale, sont plutôt destinés à des étudiants euh, en post-licence, qui euh, peut nous intéresser, mais pas dans, dans un premier temps. En plus, euh, vous voyez euh, du diplôme universitaire de droit et sciences pro, euh, il y a la possibilité aussi d'intégrer une préparation IEP euh, en, en, en coopération avec la faculté des lettres euh, de l'Ucli euh, permettant aux étudiants eh bien, de préparer le concours d'entrée en première année. Donc, euh, en substance, euh, ce serait pour ceux qui euh, n'auraient pas réussi à intégrer les IEP euh, directement post-bac. Euh, donc, pourquoi euh, Pouvez-vous être intéressé par ces diplômes universitaires complémentaires eh bien, parce que si vous avez déjà un intérêt pour le droit des personnes et de la famille, par exemple, avec euh, le diplôme universitaire état civil, ou pour le, le climat et le développement durable, euh, pour les relations internationales en ce qui concerne World Foreign Policy, pour la climatologie, etc., eh bien, vous pouvez commencer à vous spécialiser, et ça, c'est euh, assez rare, puisque habituellement, en droit la spécialisation, il y a davantage de vos master. Là, ce que l'on vous propose, eh c'est de commencer à acquérir des compétences euh, spécifiques et notamment professionnels qui pourront vous servir pour intégrer les masters et ensuite pour intégrer le, le monde professionnel. Euh, le droit d'outil du développement durable par exemple a été lancé l'année dernière Il a euh, rapidement euh, rencontré un, un succès significatif parce que c'est un, un domaine émergent du droit euh, qui euh, eh bien, euh, euh, euh, va générer un besoin d'experts de, euh, dans les années qui viennent assez important. Il y a quelques experts actuels, par exemple. Euh, alors, revenons euh, euh, un peu plus précisément sur le premier des doubles diplômes que j'avais évoqué en parlant de ma licence, donc euh, le double diplôme euh, licence de droit bachelor civil law, en partenariat avec euh, Maynooth University en Irlande, donc est à 40 minutes en train approximativement euh, de Dublin, Ça 1, 25 minutes en, en voiture, donc c'est le grand Dublin, pour on dire, c'est un, une ville euh, euh, campus, donc euh, il y a un campus historique et un campus nouveau, et la ville de Ménouste, eh bien, vit autour de, de ce campus, euh, à toute proximité euh, de, de, euh, de Dublin. Pourquoi cela pourrait vous intéresser pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, il faut que je vous dise qu'il y a un nombre de places assez euh, limité, une soixantaine. Cette formation est aussi proposée sur notre site Allécia, pour savoir ainsi. Donc une soixantaine de places euh, euh, avec un nombre de candidatures assez élevé. Assez euh, L'Irlande, euh, c'est un pays très dynamique euh, d'une part et vous le savez probablement, c'est depuis le 31 janvier 2020 et encore plus après le 31 décembre 2020, cela va être le seul état membre de l'Union Européenne où la langue est en pleine et où le système juridique est euh, la CANDE. Le droit de américain, ce qui constitue en fait un facteur d'attraction pour les investissements étrangers et notamment au Europe, fondamental. Vous savez probablement, la plupart des sièges européens des grandes euh, entreprises, notamment technologiques, Google, Facebook et autres, euh, sont euh, à Dublin. Donc le, le besoin d'expertise juridique euh, à Dublin et sur la place juridique du dinoise, en fait, est très important. Donc, il peut y avoir un intérêt, évidemment, pour des étudiants français, euh, d'envisager un avenir professionnel sur le site. Surtout, euh, je pourrais dire, et euh, eh bien, euh, le fait d'avoir, euh, au terme des trois ans euh, du cycle, une maîtrise, non seulement du droit français, mais aussi du droit de carlo et maîtrise de la langue juridique française et de la langue juridique euh, anglaise, eh bien, vous donne des atouts, en fait, qui sont rares, euh, euh, euh, dans, dans le, la population, on va dire des étudiants de droit, que ce soit en France ou euh, en Europe, et, et euh, donc si vous envisagez, si vous souhaitez envisager euh, une, une carrière qui peut avoir une dimension internationale, que ce soit en France ou ailleurs, et eh bien là vous avez en fait euh, un atout euh, très significatif. Et euh, par exemple, avec le diplôme irlandais, qui est un diplôme d'État, vous pourrez accéder à la profession. Euh, passer des examens et à la profession d'avocat en allemand, de soliste, et si vous avez le titre d'ailleurs, vous pouvez en fait le faire reconnaître de façon assez, assez euh, facile dans les autres pays euh, eh bien, euh, où le système juridique est la comme en Angleterre, euh, en Australie, euh, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, et ainsi de suite. Euh, le nouveau double diplôme euh, avec Londres eh bien, est, euh, présente les mêmes caractéristiques à certains égards. Euh, donc c'est une licence de droit et un LLB pour Bachelor of laws. Euh, alors le Royaume-Uni comme vous le savez n'est plus un état membre de l'Union néanmoins euh, euh, Londres eh bien, est une place euh, centrale euh, mondiale euh, en termes d'affaires de, eh euh, de finances et cela Génère en fait euh, et bien une expertise et un marché juridique tournant autour des affaires qui est, euh, bah, qui est unique en fait au monde même après le Brexit euh, qu'on peut regretter euh, et bien Londres restera Londres parce qu Il qu'il y a cette culture euh, pluriséculaire de, autour des affaires euh, des affaires mondiales et l'expertise juridique qui va bah, donc l'idée, c'est que eh bien, euh, nos, les futurs étudiants qui seront dans cette formation puissent envisager une carrière euh, juridique internationale et particulièrement euh, dans le monde des affaires. Là aussi, le nombre de places sera limité, euh, une trentaine. Le processus de sélection sera assez strict parce qu'il s'agit de suivre deux formations en... en Parallèle et donc euh, la maîtrise de l'anglais comme pour le double diplôme en ordre euh, sera un critère essentiel, mais la capacité de travail également, puisque euh, le rythme sera assez aidé par différents euh, voilà, deux ans à Lyon et une troisième année à Londres euh, avant potentiellement poursuivre un master, ou en France depuis euh, euh, notamment ou euh, euh, en Angleterre ou euh, dans d'autres pays euh, anglo euh, voilà quelques informations sur l'origine scolaire de nos étudiants. Alors, euh, jusqu'à l'année dernière, il y avait, vous savez, des filières euh, spécifiques euh, au lycée, euh, la filière économique et sociale, la filière littéraire, la filière scientifique, les filières technologiques. Euh, ces indications euh, sont là pour, vous, euh, bien pour vous, euh, vous rappeler en quelque sorte que euh, le droit est une science sociale. Donc, logiquement, les, les élèves qui ont étudié euh, en, en filière économique et sociale, eh bien, euh, peuvent être portés en quelque sorte vers les études juridiques. Mais euh, ces chiffres sont aussi là pour vous indiquer qu'il n'y a pas une filière euh, prédestinée au droit. Donc, les étudiants qui ont fait économique et sociale, des options maintenant plutôt dans ce domaine, eh bien, se retrouvent assez bien en droit parce que c'est une science sociale, parce que le droit est destiné à régir les rapports euh, dans la société, les rapports entre individus, entre entreprises, entre les individus et l'État, donc là, euh, il y a une logique. Euh, les étudiants qui ont euh, eu des options, les élèves qui ont suivi des options plutôt littéraires, eh bien, euh, euh, réussissent actuellement plutôt bien en droit, également parce qu'ils ont le souci de la terminologie, ce qui est un, un fondamental endroit et, on, et, et qu'ils ont l'appétence et le souci, en fait, euh, euh, de, de, de la langue et, et le droit est une, est une discipline en fait très formelle et donc la maîtrise en fait de, de la langue, des notions fondamentale les élèves qui ont suivi des matières plutôt scientifiques réussissent bien également et eh bien parce qu'on dit euh, qu'ils ont une capacité d'abstraction qui a été cultivée dans les matières scientifiques qui leur permet euh, bien de résoudre les exercices spécifiques en droit comme des pratiques euh, par exemple où il faut en fait eh bien à une règle générale, une application concrète. Ça, c'est l'exercice d'une capacité d'abstraction. En ce qui concerne les filières technologiques, euh, puisque parfois les élèves ont, euh, ont étudié euh, le droit, eh bien, euh, un, un nombre de candidatures. Euh, Certains euh, viennent de, de, ces, de finir là. Les difficultés euh, ne sont pas inexistantes pour ces élèves, même si euh, des, eh des, des exemples de réussite euh, intéressants existent. Euh, alors, très rapidement, sur les conditions euh, d'admission euh, sur la licence, euh, eh bien, nous sommes un établissement sélectif, euh, à la différence des établissements publics. Pourquoi Parce que nous avons un nombre de places limitées, comme vous voyez. Et donc, euh, compte tenu du nombre de candidatures qui est sur un rapport approximatif de 10, 10 candidatures pour une place, euh, nous devons de, bien de, voilà, de sélectionner les, les dossiers. Euh, approximativement 400 places à Lyon et 100 places à Annecy, les critères de sélection ne sont pas exclusivement académiques. Euh, ils, euh, les normes sont importantes puisque nous voulons vérifier votre capacité à réussir dans les études de droit et ne pas vous engager dans une loi, en fait qui serait périlleuse. Ensuite, les appréciations de vos enseignants sont fondamentales également hein, puisqu'on recherche des étudiantes et des étudiants avec un état d'esprit qui correspond à nos, à nos valeurs euh, de réussite, de, de l'engagement, de la solidarité. Euh, et, euh, et puis, la, le projet de formation motivée. Compte tenu du nombre de candidatures pour le nombre de places, nous avons à cœur, je pense que c'est dans l'intérêt de nos futurs étudiantes et étudiants, euh, eh d'accueillir les étudiants. Euh, ceux qui veulent vraiment venir chez nous euh, puisqu'il y a une offre euh, en faculté de droit par ailleurs hein, à Lyon et en France donc notre intérêt et votre intérêt c'est que mien est chez nous que ceux qui veulent vraiment venir euh, chez nous euh, idéalement il faudrait organiser des entretiens individuels pour ça mais ce qui est ont tenu nombre de points donc dans votre projet de formation motivée dites nous euh, pourquoi vous voulez faire du droit et pourquoi chez nous euh, plus particulièrement je passe sur les unités d'enseignement, euh, puisque je pense que le temps, malheureusement, court euh, trop vite. Euh, voilà, ça c'est la, la maquette de, de première année, approximativement une vingtaine d'heures par semaine, euh, en face à face, euh, sur, sur site, et puis l'équivalent euh, en, en travail personnel. Euh, donc le droit est, bien, est une matière euh, nouvelle, la plupart du temps, parfois complexe, euh, il y a du travail euh, personnel à, à fournir en continu sur le semestre. Il ne faut pas apprendre forcément par cœur des articles de code ou, ou d'autres textes euh, de loi de jurisprudence, mais il faut développer rapidement une capacité au raisonnement juridique. Et c'est ce qu'on commence à faire dès la première année. C'est ce qui est l'objectif de la licence du premier cycle c'est que vous connaissiez les matières fondamentales, mais que vous ayez acquis aussi le raisonnement juridique. En fait, qui fera de vous euh, des bons. Euh, des bons juristes. Une de nos spécificités, une de nos forces, c'est le taux de réussite. Alors, comme je l'ai dit, on sélectionne les dossiers, et puis l'encadrement euh, propre à l'UCLI le suivi, euh, les conditions d'études de, de, font que notre taux de réussite, taux de réussite sont euh, eh bien, je dirais plutôt appréciable. Euh, vous le voyez, pour l'année dernière, donc 83% de réussite euh, en première année, 93% en deuxième année, 97% en troisième année. Après seconde session, donc euh, en première session, parfois certains étudiants euh, n'ont pas, pas la moyenne, mais en seconde session, eh bien, ils réussissent euh, à, à valider. Donc, c'est des taux de, de réussite en point de particulièrement élevés qui découle euh, euh, eh bien de, de, des spécificités que j'ai commencé à évoquer et que je vais un peu plus. L'accompagnement, et, euh, et notamment dans l'orientation et, et universitaire et professionnelle, eh bien, fait partie de nos forces, c'est dans euh, l'ADN en quelque sorte de notre institution, que ce soit la faculté de droit et euh, l'université. Les effectifs sont, et la maîtrise des effectifs sont au centre aussi de notre projet, et pour que l'apprentissage soit euh, se fasse dans de bonnes conditions, et euh, eh bien euh, le, le, le nombre euh, est, est un, un paramètre fondamental. Donc les cours magistraux chez nous, euh, en règle très générale, sont bien euh, entre 100 et 150 étudiants. Donc euh, vous êtes en amphithéâtre euh, dans ces conditions-là, ce qui vous permet. de beaucoup plus facilement d'interagir et en tout cas, dans des conditions relativement optimales d'apprentissage. Et en train de déliger, à certains égards encore plus importants, puisque c'est là que se fait l'apprentissage du raisonnement, au travers des exercices. Les groupes sont de 20 à 25 étudiants, ce qui permet du contrôle continu, des échanges avec les enseignants, et c'est le cœur, encore une fois, de l'apprentissage. L'international est un de nos euh, axes stratégiques depuis de nombreuses années. On incite fortement les étudiants à faire des mobilités, euh, en troisième année notamment. Je vous ai parlé des doubles diplômes euh, au niveau licence et au niveau master. L'enseignement en langue anglaise aussi, mais pas l'enseignement de langue sans strict mais l'enseignement du droit en anglais est également euh, très répandu euh, chez nous. Euh, outre les matières juridiques, eh bien, euh, nous proposons euh, aux étudiants de la fac de droit, comme aux étudiants du CLI, euh, des matières d'ouverture à d'autres disciplines, grâce au département de formation humaine de l'UCLI, donc vous voyez, vous pouvez découvrir la psychologie, euh, la criminologie, euh, la langue des signes, et bien d'autres, eh bien, en quelque sorte, du catalogue de, de formation humaine. Le projet personnel et professionnel est également une option qui permet aux étudiantes et aux étudiants eh bien, de réaliser un projet de cet ordre, ça peut être l'organisation d'une conférence, l'interview d'avocats sur une, une question particulière, l'interview de, eh de parlementaires, je vous donne des exemples des années précédentes, ou le procès des fictifs des super-héros, enfin, l'idée c'est de réaliser en fait, un projet professionnel ou euh, qui n'est pas strictement forcément strictement euh, lié euh, à une matière juridique mais qui euh, fait appel à des compétences notamment de futurs juristes et des compétences euh, euh, professionnelles plus larges comme des compétences relationnelles. <coughs> euh, L'enseignement de l'anglais, euh, comme je le disais, est, euh, est assez développé euh, grâce à un partenariat avec l'École euh, de Traduction en Relation et de l'Esprit. Au terme de l'apprentissage de l'anglais sur les trois, années avez une licence, eh bien, vous avez euh, un certificat euh, de, de l'esprit qui, qui atteste officiellement de votre niveau de, la, de maîtrise de la langue anglaise. Euh, et les cours de droit en anglais que j'évoquais, qui sont nombreux dès la première année et qui sont optionnels en fait. Les étudiants ont le choix de, sauf s'ils si sont dans les doubles diplômes en anglais mais les étudiants ont le choix de suivre certains des cours en français ou en anglais. Euh, L'origine de, euh, de cette stratégie, c'est, euh, je pense que ça vous vient l'esprit c'est que au collège et au lycée, euh, un certain nombre d'entre vous sont dans des classes europé Europe, Europe, européennes, euh, des classes bilingues, de et l'idée, c'est de pouvoir continuer en fait, euh, eh bien, cette euh, trajectoire euh, dans les études de droit également. Euh, les métiers. Donc, une fois que vous aurez, euh, eh bien, euh, fait votre licence, euh, vous ferez très probablement un master, parce que la plupart des professions juridiques, euh, qu'elles soient réglementées ou pas, supposent un niveau minimal de euh, bac plus 4, donc un master 1, et tout souvent, en réalité, en pratique, un bac plus 5, donc un master 2. Euh, on, on peut, enfin, c'est euh, un catalogage comme un autre, mais euh, ayant une approche en fait, euh, basée sur les, les, les différentes branches du droit. Alors, il y a d'abord une grande branche du droit qui est le droit public, avec le droit constitutionnel, administratif, collectivité territoriale, marché public, ainsi de suite. Euh, et donc, il y a des métiers spécifiques au droit public, euh, vous pouvez être avocat ou avocat en spécialisé en droit public. Donc, vous allez gérer des contentieux, notamment des collectivités territoriales. Il y a beaucoup de, de choses en urbanisme et en marché public, entre autres, il y en a de plus en plus en environnement. Mais également, vous pouvez être fonctionnaire. Euh, lorsque vous êtes spécialisé en droit public, eh bien, vous pouvez intégrer la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, ou, en tant que juriste, la fonction publique hospitalière. Dans le droit privé, euh, les métiers sont... Plus nombreux, c'est là, c'est des métiers du de droit privé qui accueillent la majorité des diplômés en droit. Euh, on distingue les professions réglementées. Pourquoi elles sont réglementées Parce que pour les intégrer, il faut passer des examens et des concours. Euh, donc, c'est le cas des avocats, des magistrats, des greffiers, vous voyez, des, euh, des, euh, des notaires, des commissaires comptes, euh, des commissaires judiciaires et ainsi de suite. Donc, euh, eh bien, il faut généralement au moins un bac plus 4, euh, mais en pratique, les, les, les, les étudiants attendent d'avoir un bac plus 5 avant de, de tenter les, les examens et les concours, hein, puisqu'ils ne sont pas en nombre, euh, vous pouvez dépasser euh, un nombre de, de fois limité euh, parfois, et euh, les... Euh, les professions euh, du secteur privé qui ne sont pas réglementées, euh, essentiellement euh, en, en entreprise, euh, eh bien, accueillent là aussi euh, finalement la majorité euh, des, des étudiants en droit, puisque euh, eh bien, vous pouvez intégrer euh, une entreprise, un service juridique d'entreprise, une banque, une assurance, euh, euh, eh bien, euh, sans, sans examen ou concours particulier, mais ça supposera d'avoir une, une spécialisation euh, euh, dans tel ou tel domaine qui est intéressant pour, euh, pour l'entreprise. Euh, donc vous avez des exemples, fiscalité, euh, notamment RH, ressources humaines, euh, contrats internationaux, euh, propriété intellectuelle et autres. Et puis, dans le domaine du droit européen international, il y a aussi euh, des métiers spécifiques, que ce soit en tant qu'avocat, en tant que notaire, euh, en tant que magistrat, mais aussi en tant que bien fonctionnaire. Dans les institutions européennes, Commission, Conseil de l'Union, Cour de justice, Parlement européen et autres. Et puis dans les, dans les, bien dans les, la fonction publique française mais tournée vers l'international, donc le ministère des Affaires étrangères. Puis beaucoup d'emplois de, en fait dans les ONG, les associations et les groupes de lobbying, notamment à Bruxelles, en fait, qui travaillent autour des institutions et qui recrutent en fait des spécialistes, des spécialistes du droit européen. Dernièrement, et c'est un, un domaine qui va, va connaître un essor. Euh, important dans le domaine du, du, du droit du numérique euh, ou, en, ou en tout cas dans le domaine euh, où le numérique en fait a un impact sur l'écosystème et notamment sur le droit et eh bien là il y a un, un champ en fait euh, immense qui s'est ouvert il y a quelques temps, protection des données personnelles euh, régulation de l'intelligence artificielle euh, euh, éthique de l'intelligence artificielle aussi, blockchain euh, et, et, et tant d'autres exemples comme vous le savez, les développements, les développements technologiques en fait technologiques sont rapides, nombreux et ils ont un impact disruptif en quelque fait, sorte très important sur l'ensemble de la société. Et le droit doit répondre en fait, à, à ces changements et donc il est indispensable que les juristes aient un degré de maîtrise suffisant de ces technologies pour pouvoir exercer leur, eh bien, leur, leur métier et leurs leur compétences. Euh, voilà, donc il y a un certain nombre d'exemples, je ne peux pas malheureusement les détailler, mais euh, l'idée c'est de vous dire que euh, si vous investissez, si vous avez un intérêt pour euh, la technologie, eh bien, développez-le, puisque avec l'anglais, en fait, c'est euh, une des deux compétences qui vous permettront de vous distinguer euh, d'autant mieux, en fait, euh, eh bien, de, de tous les autres, ce qui peut être euh, un objectif euh, euh, eh bien, de votre formation. Et je passe euh, la parole à Jade, euh, qui complétera euh, euh, utilement les propos. Merci, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Jade Seki, je suis étudiante en deuxième année de licence de droit à Bucli, et donc je vais essayer de façon la plus complète possible, vous parler de la vie étudiante à Bucli, et aussi mon ressenti en tant qu'étudiante. Donc, euh, comme il vous a été expliqué précédemment, euh, je suis dans licence de droit classique, je ne fais pas de, de double cursus. Euh, la question est assez souvent demandée concernant la charge de travail et la différence avec les lycées. Euh, effectivement, il y a une différence, euh, mais il suffit d'être assez organisé dans son travail autonome et méthodique en droit. Euh, et pour ça, chaque début de semestre, deux semaines sont consacrées à la méthodologie, la méthodologie juridique. Et à l'issue de ces deux semaines, il y aura un examen de méthodologie qui vous permettra d'appliquer ce que vous avez vu en théorie durant les deux semaines précédentes. Donc, effectivement, euh, au niveau des heures de cours, ça change un petit peu de, du lycée. Le travail personnel peut être plus conséquent, du moins il est différent. Je voulais insister avec vous concernant les, euh, les changements qu'il y a pu avoir euh, durant euh, la crise sanitaire. Donc, nous sommes en, en distanciel, nous faisons nos cours euh, via Teams, donc en visio. Euh, nous avons nos examens qui sont maintenus en distanciel, nous devons rendre chaque semaine euh, nos travaux dirigés, c'est-à-dire des devoirs. Les cours sont divisés en cours magistraux, c'est-à-dire des cours qui sont euh, normalement dispensés en amphithéâtre, et des TD qui vous permettent donc d'approfondir euh, certaines notions vues euh, lors des Concernant euh, la, la vie à lupi la vie étudiante, donc il y a une vie étudiante active avec euh, un BDE qui permet d'organiser des, des rencontres entre les étudiants et parfois même entre les étudiants euh, de différentes écoles au sein de l'UQI. Il y a différentes associations, euh, une salle de sport, donc voilà, vous pourriez euh, faire... Je veux dire, activités que vous pouvez peut-être faire en dehors. Donc, euh, il y a un point important au fait qu'à euh, l'UCLI, on, on, on nous encourage à suivre peut-être une activité ou à s'engager, ce qui nous permet d'avoir une vie étudiante déjà plus enrichie. Et euh, donc, euh, pour ma part, par exemple, j'ai pu, avec le de l'UQI, euh, participer à des maraudes, donc pour donner un peu de notre temps euh, à des personnes sans-abri, leur euh, apporter un peu euh, de nourriture, par exemple. Euh, il y a également l'association FEDECATO, qui permet d'organiser des challenges entre les différentes écoles au sein de l'UQI. Euh, nous avons également, et euh, nous avons l'habitude de dire entre étudiants, que nous sommes dans des les locaux qui, euh, qui sont propices au travail. Euh, il y a beaucoup d'étudiants, et c'est vrai que euh, par exemple, on, notre BI, notre bibliothèque universitaire, qui est très riche en ressources, nous permet aussi, lors euh, de nos pauses entre deux cours par exemple, d'aller travailler, d'avancer sur nos TD, et de travailler euh, en, en silence. Euh, nous avons également, euh, toute la journée, un live chat qui est euh, organisé. Donc, euh, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et je crois que c'est tout. Voilà. Alors, je prends la première question, n'est-ce pas euh, Quel niveau d'anglais est requis pour la licence en Irlande euh, merci de euh, la question. C'est à un niveau euh, B2 en, en entrée. Euh, donc, euh, euh, vous connaissez probablement le, le référentiel. Normalement, c'est, euh, je crois qu'en dans, dans sortie du lycée, les étudiants doivent être euh, en bah, pas moins B2 normalement. Euh, il y a euh, en fait une évaluation niveaux de votre niveau de langue ou sur dossier ou euh, par le biais d'un entretien, mais euh, voilà, euh, c'est les deux pour vous donner le, euh, le, euh, le standard. Durant la licence, y a-t-il la possibilité de continuer l'apprentissage d'autres langues? Euh, oui. Alors, c'est une de nos spécificités que j'ai euh, omise. Euh, nous proposons aux, aux étudiantes et aux étudiants euh, lorsqu'ils le souhaitent, de suivre deux langues vivantes. Donc, euh, anglais, allemand, espagnol et italien. Sur la base d'un part, partenariat avec euh, une autre école, euh, nous pouvons proposer des, euh, des langues plus euh, moins fréquentes, en tant que dans l'offre. Euh, mais les quatre langues principales sont, euh, sont, sont celles-ci. Majoritairement, les, les, étudiants, les étudiants prennent euh, lorsqu'ils font deux langues, anglais et espagnol, mais vous pouvez euh, continuer l'allemand ou l'italien si vous l'étudiez auparavant, et puis même commencer, même s'il si, euh, n'est pas forcément recommandé, en fait, de commencer une nouvelle langue euh, en première année. mais Ce n'est pas impossible. Est-ce que toutes les formations sont accessibles sur, euh, sur Parcoursup euh, euh, Toutes, euh, sauf le euh, double diplôme avec, euh, avec Londres que j'ai évoqué, puisque euh, la, la finalisation est assez récente, et euh, le voilà, calendrier Parcoursup fait que les, les demandes doivent être... Euh, transmise assez tôt, dans le semestre, mais vous avez la possibilité, comme je disais, de candidater sur la licence de droit et de mentionner votre intérêt dans, dans votre projet de formation de C'est une partie du, du dossier que vous verrez et vous expliquer un petit peu votre, votre souhait, votre candidature. C'est un peu une lettre de candidature. Et puis, et voilà, une des nouveautés pour cette année pour les, les, les candidates et les candidats intéressés par notre site à c'est que les formations sont par la licence de l'AIDA. Donc toutes, sauf le double diplôme de la euh, euh, euh, Quel est le coût de la licence de droit dite euh, basique? Euh, la licence de droit pas basique, mais <rire> euh, sans les diplômes universitaires complémentaires ou hors double diplôme. Alors, euh, nous appliquons ce que l'on appelle le quotient familial, donc pour prendre en considération le, le revenu des familles. Euh, et donc, euh, il y a un certain nombre de tranches euh, tarifaires. Euh, la tranche la plus basse, c'est celle qui correspond aux tarifs boursiers. Euh, cette année, euh, cette tranche se situe à 2100 euros de mémoire et ça c'est la tranche numéro 12 en quelque sorte, enfin c'est la tranche numéro 12 et la tranche numéro 1 qui est euh, il y a un opposé qui correspond euh, euh, à la tranche supérieure basée sur euh, les revenus supérieurs dans, dans l'échelle euh, il s'agit euh, là aussi pour cette année de 7800 euros Donc, vous voyez il y a une amplitude euh, importante euh, et, euh, et cette amplitude reflète euh, notre euh, très fort et les formes du client, en fait pour modérer le plus possible des frais de scolarité en fonction des, des ressources des familles. Je peux préciser euh, puisque ça, ça peut avoir son importance que ces frais de scolarité ne sont pas destinés euh, réaliser euh, des profits, euh, l'UQI est une association à euh, but non lucratif et donc euh, l'objectif, eh c'est d'être à l'équilibre euh, puisque euh, c'est la ressource principale de, de, de l'UQI. Peut-on faire un master en droit à l'UQI ou seulement une licence euh, Oui, alors euh, la plupart de nos étudiants euh, eh bien, euh, sont dans notre cycle de licence. Euh, certains d'entre eux, à l'issue de la licence, en fait, euh, poursuivent mas en master chez nous, parce qu'ils ont trouvé, en fait, euh, une spécialité qui les intéressait, Donc, euh, je les ai évoqués, droit à la personne des affaires, euh, droit de l'enfant et des personnes vulnérables, droit européen international, ou, euh, droit et management, euh, donc, oui, solo et management. Euh, beaucoup de nos étudiants aussi poursuivent en euh, master dans d'autres facultés, que ce soit à Lyon, à Aix-en-Provence, à Paris 1, à Paris 2, à Aix-Marseille, -Aix à Strasbourg ou à l'étranger, euh, ce qui est très bien, ça veut dire en fait que nos étudiants peuvent en fait, en fait, poursuivre leurs études euh, ailleurs euh, puisqu'ils disposent d'un diplôme euh, d'État et euh, ce qui euh, elle reflète aussi, en quelque sorte, euh, du, du souhait, euh, parfois pour les étudiants, puisqu'ils ont acquis les, les, les bases, en fait, euh, et des bases solides dans la discipline juridique et des bases solides dans le raisonnement, eh bien, ils se sentent, euh, en quelque sorte, davantage armés pour aller dans des contextes où, euh, eh bien, l'encadrement euh, sera un petit peu, un petit peu différent. Euh, donc voilà, c'est possible, mais ce pas obligatoire. Peut-on faire un stage d'immersion euh, euh, Oui, euh, les stages ne sont pas obligatoires, mais ils sont fortement encouragés, euh, ils sont fréquents euh, chez les étudiants, donc dès la première année, souvent euh, beaucoup en troisième année, donc, on constitue des conventions de stage euh, nombreuses et très facilement, euh, et euh, bien, alors, les cabinets, les juridictions, les études et autres, en fait, accueillent euh, euh, avec, euh, généralement avec de nos étudiants qui, qui ont généralement la réputation d'être sérieux, compétents, euh, donc voilà c'est possible fortement encouragé d'ailleurs mais on a une structure qui, euh, qui accompagne les étudiants et les étudiantes dans la recherche de stage et souvent ils trouvent spontanément et, et donc ensuite on stipule des conventions de stage. Euh, « Disposez-vous de résidences universitaires pour les étudiants en même temps ?» euh, Oui, il y a deux résidences en fait qui sont euh, affiliées à l'UCLI et gérées directement, euh, euh, me semble-t-il, par l'UCLI qui ne sont pas très loin de notre site euh, Saint-Paul-Nicarno. Euh, et puis, euh, nous avons un service euh, euh, logement qui est particulièrement efficace et donc euh, que vous pouvez contacter. Je crois qu'il y a des simulateurs aussi par rapport au budget que vous pourriez mettre. Donc, euh, n'hésitez pas à, à les contacter. Euh, Service Logement utile ils sont, encore une fois, très, très euh, compétents. Donc, vous n'aurez aucune difficulté à trouver, en fait, un, un logement qui correspondra à, à votre souhait et à votre budget. Ça peut être une chambre, chez la, chez la vie euh, dans, enfin, euh, au sein d'une famille, une résidence publique, ou une une résidence des appartements, etc. Donc, l'offre est, est assez pléthorique. Quelles sont les spécialités à choisir en classe de première pour pouvoir être admise à l'UQI euh, Oui, c'est une question en fait qui est assez récurrente euh, ces dernières années. Euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, je pense que en, en fait vous n'étudiez pas le droit avant l'université. Par définition, euh, vous ne connaissez pas trop la matière. Comme je disais tout à l'heure au sujet de l'origine et de la provenance des étudiants, euh, le droit, c'est une science sociale. Donc, si vous avez choisi des options qui sont dans le domaine A, donc euh, géopolitique, euh, histoire euh, et autres, eh bien euh, c'est assez logique euh, que vous, euh, pensez, vous puissiez euh, penser au droit. Euh, mais c'est pas une... en fait, il n'y a pas de prérequis. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que euh, comme le droit est une discipline universitaire qui n'a pas été étudiée pratiquement pas après, avant, pardon, et eh bien euh, ne, ne soyez pas soucieuse et soucieux en fait de vos choix d'options. Ce que je dis habituellement euh, euh, aux élèves qui me posent la question ou aux parents, c'est que si vous voulez faire médecine, si vous hésitez entre médecine et droit, et donc vous voulez ménager en quelque sorte les deux pistes, ou ingénieur, etc. et comme ingénieur, bah, je présume que pour intégrer ces autres formations, en fait, il vaut mieux avoir fait des, des matières scientifiques, ce qui ne sera pas réunitoire pour appeler le droit. Donc, euh, Choisissez les, les options qui vous intéressent euh, et qui sont potentiellement stratégiques pour euh, d'autres filières. Mais pour le droit, euh, eh bien, il n'y a pas de prérequis. Si je peux dire. Oui. Euh, moi, j'ai préparé un bac scientifique et j'ai pas eu de difficultés, euh, par exemple, à euh, être en retard par rapport à certaines personnes parce que, comme euh, on vous l'a dit, c'est une, une nouvelle matière que généralement les élèves n'étudient pas au lycée. Donc, il n'y a pas besoin de, de prérequis, justement, mmh. particuliers. Voilà, il faut le rendre bon dans toutes les matières. <rire> euh, euh, une autre question est-ce que les admissions se font prioritairement par région ou bien est-il possible d'être accepté dans tout euh, Ça, c'est une de nos spécificités aussi. Nous ne sommes pas en quelque sorte liés par le recrutement au niveau de l'académie. Donc, euh, en fait, en pratique, on a. Un peu près la moitié des candidatures qui nous arrivent viennent d'autres euh, académies, d'autres départements, et, euh, et dans notre population étudiante, euh, eh bien, il y a des étudiants d'un peu partout en France, voire de l'étranger, euh, de plus en plus. Je ne sais pas si vous, vous êtes euh, de Lyon, bon. euh, mais voilà, je dirais euh, presque la moitié de nos étudiants en fait viennent d'autres villes euh, et d'autres régions. Les documents mentionnent tests de langue obligatoires, lesquels ou quand. Euh, eh bien, pour, euh, pour les filières en fait, euh, où les cours sont partiellement enseignés en anglais, comme je le disais tout à l'heure, il faut euh, qu'on puisse mesurer un niveau B2. Alors, parfois, euh, vous allez avoir une attestation à un certificat, puisque dans, dans, le, dans le lycée où vous étiez, où de toute façon, sur votre initiative personnelle, vous avez de passer et obtenir, en fait, un certificat, euh, ou alors lorsque vous euh, vous habitez dans un pays anglophone, vous avez étudié dans un lycée euh, international en France ou ailleurs, euh, eh bien, la maîtrise de l'anglais, en fait, va de soi. Euh, lorsque vous n'avez pas de certificat ou euh, pas passé d'examen spécifique et autres, euh, eh bien, c'est là qu'on mesure votre maîtrise sur la base des notes, sur les bulletins, et puis qu'il sur la base d'un entretien oral, en fait, en anglais une dizaine de minutes habituellement. Euh, le diplôme est-il reconnu par l'État Merci pour votre Pardon. Euh, oui, le diplôme, euh, comme je l'ai dit, nos diplômes sont délivrés en convention avec l'Université Lyon 2, qui elle-même est accréditée euh, par le ministère euh, de, de l'Enseignement supérieur pour délivrer euh, des diplômes d'État. Donc, euh, à l'issue de la licence, en fait, euh, eh bien, vous avez une licence de droit euh, délivrée par l'Université Lyon 2, et donc c'est diplôme d'État, autrement appelé diplôme officiel. Euh, donc oui, euh, c'est l'équivalent de ce que vous auriez en fait dans n'importe quelle autre faculté. Et euh, quel est le volume horaire de la double licence par rapport à la licence classique Alors, euh, pour la double licence avec euh, l'Irlande, je dirais, c'est une trentaine, une quarantaine d'heures en plus par semestre, d'accord, donc ça fait en moyenne 4 à 5 heures euh, en plus par semaine, 3, 4, 5 heures en plus par semaine, donc c'est pas rien et à la fois euh, c'est encore euh, gérable. Euh, et pour le double diplôme avec Londres, euh, c'est probablement un petit peu plus, donc euh, compter 5-6 heures en plus par semaine de, de face à face, de cours, et puis euh, le travail personnel euh, qui, qui va avec. Euh, Jacques pourra peut-être le, le préciser, mais pour euh, la licence euh, euh, normale, euh, il y a ce que je disais c'est 20 heures de, de face à face mais ensuite il y a la préparation des travaux dirigés et autres, donc il faut compter une vingtaine d'heures aussi de enfin, travail personnel dans le quand vous avez des travaux à rendre etc, donc, c est, c est, donc ça fait des, des semaines assez chargées il est important néanmoins ça c'est un conseil, surtout sait, bon, en ces saisons euh, de préserver euh, bien du temps pour des activités sportives que vous faisiez, pour vous agréer aussi un petit peu, c'est beaucoup de travail mais c'est gérable euh, la double licence en partenariat avec l'Université de sera-t-elle possible sur le campus d'Annecy comme pour l'Iran euh, Non, euh, ce n'est pas prévu pour la rentrée de septembre 21. Euh, sur le campus d'Annecy, vous avez la possibilité de faire le double diplôme d'Iran. Euh, C'est déjà le euh, cas pour la première promotion qu'on a accueillie cette année. Euh, mais pour les, les raisons, en fait, euh, bien encadrement tutorat euh, sur ces matières ci euh, pour l'instant, ce n'est pas en c'est ce n'est pas impossible que ce soit le cas en fait, euh, septembre 22. Donc, on va débuter à Lyon euh, et puis euh, une fois que les, les choses sont lancées, euh, c'est un quelque chose qu'on euh, qu qu mettra en place, mais euh, voilà. pas pour septembre 2021. Si notre dossier n'est pas revenu la première année, pour nous intégrer les clients en deuxième ou troisième année, euh, oui, euh, c'est possible. Chaque année, on a des admissions euh, parallèles en deuxième et en troisième année. Le processus est hors par consul, puisque que consul, c'est pour les petits entrants. Euh, donc, on examine le dossier euh, euh, euh, de la même façon que pour euh, euh, le post-bac, mais avec des éléments complémentaires, puisqu'il y aura probablement des, des notes obtenues dans, dans une autre discipline, dans une autre fac, et puis peut-être aussi euh, des éléments si vous avez fait de césure euh, ou autre. Donc, c'est possible, en tout cas. Si l'on souhaite faire un double diplôme comme une licence de droit, bachelor, civil law, doit-on faire un DU-CAM en même temps euh, Oui, en réalité, les enseignements du du en Law vont être intégrés, en quelque sorte, dans le double diplôme. Donc, euh, ce n'est pas en plus, en fait, c'est euh, intégré. Donc, vous avez les enseignements du du en Law plus quelques cours complémentaires, notamment, en fait, de, spécifiquement droit irlandais, euh, voilà, donc ça, ça, ça correspond au volume 1 hein, que, que j'évoquais tout à l'heure euh, voilà c'était la dernière question ah non, il y en a une autre. Euh, le coût de la formation de droit classique peut varier pour les non-boursiers euh, tout à fait, cela varie en fonction euh, bien du, du quotient familial, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a 12 branches. Euh, tarif euh, et donc en fonction des, euh, des, des revenus euh, de, des ressources euh, du foyer, euh, des ressources qui sont présentées, eh bien euh, il y a un tarif euh, appliqué à, à, à une tranche donnée et donc on, a, on essaie d'échelonner le plus possible pour que le tarif corresponde le plus possible euh, eh bien aux, aux capacités. Euh, Pouvez-vous rappeler les options dont vous disposez? Euh, où, il y, en a, il y en a beaucoup. En fait, en réalité, la licence, c'est un tronc commun qui représente, on va dire, 80% de, des apprentissages. Vous n'avez pas de choix, en fait. Vous allez devoir faire du droit constitutionnel, du droit des personnes, du droit de la famille, etc. Voilà. Ça, ça limite, en quelque sorte. Mais il y a une unité, chaque semestre, qui est une unité transversale. Donc là, vous faites des langues, potentiellement des modules de formation humaine. Euh, des, un projet personnel et professionnel euh, non, approche du monde contemporain. alors parfois vous avez des jeux d'options entre approche du monde contemporain ou histoire euh, un cours en droit, en droit français ou un cours de droit enseignant en anglais en deuxième année il y a, et en troisième année il y a encore plus d'options depuis cette année il y a des options en droit de l'environnement en, euh, en droit numérique par exemple, en droit des étrangers de la nationalité euh, Etc, etc. Donc, euh, chaque semaine, vous avez un jeu d'options, mais dans l'unité transversale. Euh, euh, mais globalement, euh, le tronc commun est ce qui rassemble le, le, la plupart des étudiants. Ensuite, il y a des diplômes universitaires complémentaires que j'évoquais euh, tout à l'heure pour commencer à vous spécialiser dès la première année. Euh, voilà, C'est plutôt en droit public ou en sciences pro, plutôt en relations internationales, plutôt en droit des personnes et de la famille, plutôt en camp holo, etc., etc. À partir de quand faut-il s'inscrire euh, Les candidatures euh, eh bien, sont faites selon le calendrier parcoursup. Je pense habituellement cela débute vers euh, le 15 janvier jusqu'au 15 mars. Donc euh, il faut saisir la candidature dans parcoursup dans ce laps-là. Ensuite, euh, eh bien, nous, on examine les dossiers progressivement. On rend les réponses dans parcoursup. Euh, euh, dans le courant du mois d'avril, vers la fin du mois d'avril, les réponses vous sont euh, communiquées et, euh, et par la plateforme euh, à partir de début mai. Et ensuite, euh, eh bien, si vous acceptez, si vous avez été accepté, si vous acceptez la proposition, il y a un processus de préinscription administrative et puis ensuite l'inscription définitive qui suppose l'obtention du baccalauréat. Donc, habituellement, c'est euh, à partir du, du 5-10 juillet pour, pour le dernier, la dernière étape du processus d'inscription. Doit-on faire du droit afin de se spécialiser ensuite dans le domaine de la diplomatie euh, ben, traditionnellement, euh, euh, il y a différentes euh, possibilités d'intégrer la diplomatie. Le droit euh, en fait partie, mais il y a aussi Sciences Po euh, ou les normes orientales. Donc, en fonction du poste que vous souhaiteriez et, et des postes qui peuvent être occupés, eh bien, le droit est une option, et particulièrement le droit international, en fait, euh, pour comprendre comment euh, sont régis les rapports entre en, en États avons-nous encore le temps à consacrer à notre vie sociale euh... Oui, <rire> oui c'est vrai que c'est un peu l'idée qu'on se fait des études de droit, mais il faut garder justement aussi le temps de voir des amis, de pouvoir sortir. Effectivement, c'est peut-être un petit peu moins qu'au lycée, mais ça n'empêche pas de pouvoir quand même garder le vie sociale. Oui, et c'est sanitaire euh, pour les étudiantes et les étudiants qui ne seraient pas euh, Lyonnais d'origine et donc qui habitent euh, en dehors du foyer familial. On recommande aussi de temps à autre quand même, si c'est ce tous les week-ends, en fait, de rentrer aussi de euh, sa famille. Alors, il faut un équilibre en fait, entre le travail et euh, la vie sociale, la vie économique, les activités sportives, musicales, etc. etc. Donc euh, il faut euh, voilà c'est un peu le début de la, de la lutte aussi il faut trouver l'équilibre euh, pertinent pour ménager les différents intérêts. Euh, Est-ce handicapant de devenir de STMG euh, J'ai essayé de le bien l'heure, ce n'est pas euh, handicapant en fait c'est pas rédhibitoire, mais notre appréciation euh, de, de, des dossiers en fait et bah, se, se base en quelque sorte sur les matières et sur les résultats obtenus. Donc euh, on sait que euh, euh, le suivi euh, doit être plus, euh, euh, plus, un, un peu plus proche en fait, dans les premiers mois euh, de, des études de droit impôt euh, pour les étudiants qui viennent de, de, de cette filière. De cette filière. Euh, donc, euh, il n'y a pas d'obstacle, mais il euh, faut avoir un, un bon dossier puisque c'est parfois un peu moins facile en fait que euh, pour d'autres candidats de, eh de se mettre en quelque sorte à la méthode universitaire et aux enseignement en droit. Donc, ce euh, n'est pas handicapant, euh, particulièrement si vous avez un bon dossier. Quel est le taux de réussite en licence Alors, Je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, l'année dernière on a été à quoi, 93 en première année, non, 83, 93, 93 en deuxième année, 97 en troisième année. Voilà, euh, donc c'est plutôt, plutôt bien, euh, presque soviétique. <rire> Où pouvons-nous voir les différentes tranches de prix pour la licence de droit Alors, ce n'est pas affiché sur le site à ma connaissance, et donc n'hésitez pas en fait à écrire un email à l'adresse vous voyez toulousefr ou à l'appeler, et les collègues de l'équipe administrative vous transmettront en fait les éléments de la grille tarifaire. Donc, par email, je pense que c'est le plus simple. Pouvons pour accéder à la magistrature, quel est le meilleur parcours entre l'IEP et le master de droit euh, et ben le, le taux de réussite, à ma connaissance, en IEP, en fait, n'est pas, pas inintéressant. Euh, bon, le, la magistrature, c'est du droit. Donc, euh, il vaut mieux étudier euh, le droit et maîtriser euh, correctement les, les matières juridiques. Le, le concours d'entrée à l'ENM n'est pas simple, en effet, euh, mais c'est une question de préparation, en fait. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, assez clair. La magistrature recrute euh, pas mal ces derniers temps parce qu'il y a un renouvellement générationnel hein, des départs à la retraite. C'est une profession, vous le savez probablement, qui se féminise beaucoup, tout comme la population étudiante en droit. Euh, donc, euh, en fait, les IEP euh, sont, ont la caractéristique, je pense, de préparer le concours, en fait, en général. Euh, les femmes de droit, en fait. Euh, enseigne le droit, euh, donc euh, il si vaut mieux maîtriser le droit que euh, la préparation de concours, je pense. Euh, donc, euh, donc voilà, si vous maîtrisez correctement la discipline juridique et que vous, vous préparez correctement, compris euh, de façon individuelle, ou en certaines préparations, eh bien, euh, vous avez euh, évidemment toutes les chances de, euh, de pouvoir intégrer euh, le Côte national de la Comment s'inscrire en master eh bien, euh, cela dépend. Euh, il y a une plateforme euh, un peu équivalente à, à Parcoursup en fait pour candidater euh, vers les masters. Et puis pour les masters qui concernent l'UCLI, eh bien, là, euh, il y a différents liens. Vous pouvez télécharger un dossier de candidature en fait sur vos sites, contacter les secrétariats pour obtenir d'ailleurs ce, ce dossier. Euh, voilà. Donc, ça dépend en fait des, des masters auxquels vous postulez. Et puis, si c'est à l'étranger, eh là, chaque université a un peu son euh, son processus, souvent, quand même assez souvent. Hein. Vous Pouvez-vous préciser la spécificité des law versus les doubles diplômes Eh bien, euh, les doubles diplômes, en fait, euh, vous obtiendrez la licence de droit et le diplôme officiel y en anglais ou anglais, par exemple. Euh, donc, c'est deux diplômes, en fait, de premier cycle en trois ans et c'est. Ou un bon investissement de temps puisque euh, voilà, vous avez deux diplômes équivalents dans, dans deux pays euh, différents. Euh, le, le diplôme universitaire Carmelot en fait, est un diplôme de l'Université catholique de Lyon donc qui s'ajoute à notre licence de droit mais c'est pas un diplôme en fait, d'État. La licence de droit est un diplôme d'État, le diplôme universitaire Carmelot comme les autres sont des diplômes de l'université, comme en existe dans d'autres universités françaises d'ailleurs. Donc voilà, la différence c'est que. Euh, d'un côté, vous avez deux diplômes d'État, français et anglais, français et anglais, et de l'autre, vous avez eh bien, un diplôme d'État français plus un diplôme universitaire. Euh, y a-t-il des événements qui font vivre la vie étudiante C'est une ma connaissance, oui. <rire> euh, oui, oui, donc euh, cette année, euh, c'est sûr qu'il y a des un petit peu moins euh, possible, mais euh, euh, des soirées étudiantes sont organisées, des week-ends de ski, en plusieurs choses comme ça, et puis euh, euh, c'est toujours... un euh, gala, normalement. Au gala, la, exactement. Mmh. Donc oui, oui, il y a beaucoup d'activités qui font bien euh, les étudiantes. Euh, si je souhaite faire du droit pénal, comment me spécialiser et bien euh... Donc, euh, vous avez en fait en deuxième année des enseignements de droit pénal, de procédure pénale euh, pour tout le monde. Euh, certains sont optionnels. En troisième année, il y a du droit pénal spécial, notamment. Donc, déjà, en choisissant ces matières, euh, vous pouvez... Euh, Choix de en choisissant par exemple de travailler directement en procédure pénale bon, en pénal, ça vous permet de commencer à vous spécialiser. Et puis, comme je le disais aussi, euh, à partir de la rentrée prochaine, on lance une euh, communauté complémentaire à la licence en criminologie. Donc, euh, c'est des sciences criminelles en quelque sorte, donc ça, ça peut euh, répondre aussi à votre désir euh, de, de commencer à vous spécialiser tôt en, en, en droit pénal. Eh bien, il me semble que c'était la fin du, du, du chat. Bon, euh, merci, euh, merci à toutes et tous. Euh, bon, Eh bien, euh, bonne galère de, de fête à venir et à bientôt euh, ou en euh, virtuel ou en, en présence tout à l'heure. Merci. Merci.